Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, le SAP est un syndicat euh, qui euh, transporte et traite 3 millions de mètres cubes d'eau usée par jour en régie euh, publique. Mais nous allons parler des 3 mètres cubes de bout de vidange qui sont traités euh, à Tessawa. Donc euh, Tessawa est une commune. Euh, semi-urbaine au sud du Niger, proche de la frontière du Nigeria, avec une population de 160 000 habitants, mais le SIAP, a, au moment où le SIAP a été sollicité pour appuyer la commune de Tessawa, elle s'est concentrée sur le centre urbain, puisqu'en fait la, la problématique de l'assainissement était beaucoup plus importante. Euh, en, en termes d'enjeux sanitaires, dans le, le centre urbain de Tessawa, où il y avait euh, bon, les, les eaux usées de lessive, de vaisselle qui étaient jetées dans la rue, qui créaient euh, des bouts, qui, qui font proliférer les moustiques et euh, donc euh, font proliférer le paludisme, hein, tous, ces, tous ces contextes sanitaires catastrophiques, donc euh, on, on a souhaité intervenir sur, un, sur le, le centre urbain, c'est une population de 50 000 habitants. Euh, la méthodologie d'intervention du, du SAP en, en termes de coopération décentralisée, c'est de faire euh, de l'appui à maîtrise d'ouvrage communal. C'est-à-dire que euh, les communes nigériennes se sont vu attribuer les compétences d'eau et d'assainissement euh, depuis 2004. Euh, ce sont des, donc des, des, des communes récentes et elles n'ont pas euh, de compétences techniques pour euh, assurer euh, ces services euh, d'eau et d'assainissement. Euh, à Tessawa, il n'y avait absolument pas de service technique qui permettait de, de, de, de mettre en place une politique municipale pour essayer de, de réduire cette situation donc euh, on a d'abord mis en place un agent technique qui a été pris en charge de façon dé dégressive pour permettre à la collectivité de trouver les ressources financières de financer ce, ce poste d'agent technique et ça c'était une des mesures phares du, de, de, du projet de coopération d'assainissement euh, ensuite il y avait tout un volet d'infrastructures, euh, bon, des latrines dans les, dans, dans les écoles, euh, dans, des latrines dans les ménages, plus de 310 latrines ont été construites dans les ménages, des latrines publiques au niveau des marchés, euh, et puis tout un volet bien entendu d'ingénierie euh, sociale, de sensibilisation, euh, c'est voilà, un volet d'ingénierie sociale de sensibilisation, que ça soit par euh, la radio, par des panneaux d'affichage qui, euh, qui sont implantés dans, dans la ville, euh, avec des messages sur les préoccupations sanitaires mais aussi des arguments économiques en disant à la population si vous, si vous, vous adoptez des, nouvelles, des bonnes pratiques si vous vous équipez en, en, en latrine vous réduisez vos dépenses en, en santé euh, avec des arguments religieux Voilà, euh, ça a été vraiment un, un projet a, de sensibilisation qui a été mené via beaucoup de canaux en, en s'appuyant aussi sur les autorités traditionnelles et avec toujours cet agent municipal au centre du projet. Et au-delà, euh, dans la, le cadre de, des objectifs millénaires du développement, la, la question de l'assainissement a toujours été abordée du point de vue de l'accès à l'assainissement, c'est-à-dire qu'on fait des politiques de latrinisation, on construit des latrines à tout va, mais on ne se pose pas la question de ce qui se passe après, une fois que la latrine elle est, elle est pleine, euh, de ce qui se passe des bouts qui sont dans cette latrine, et donc en fait, euh, bah, actuellement, les, les, les pratiques euh, jusqu'à présent, c'était des villageurs qui venaient plus ou moins la nuit et qui euh, vidaient euh, dans la rue. Et donc en fait, le problème était, le sanitaire n'était euh, pas du tout résolu. Donc euh, la première phase du projet, qui a eu lieu entre 2008 et 2011, a souhaité s'attacher sur un système de, de collecte des essais de boue et donc de transport en dehors du centre de Tissawa. Donc c'est sur ce point particulier que je reviens aujourd'hui, que c'est une technique alternative et c'était la demande. Euh, donc la situation des vidangeurs à Tissawa, il y, en avait, euh, il y avait quelques vidangeurs qui existaient mais qui n'étaient pas du tout équipés, c'est des vidangeurs manuels, donc euh, je vous disais, qui débarquaient la nuit avec un seau et puis un masque et puis une pelle. Euh, ils avaient très peu de commandes, en fait, euh, c'était pas un, un, un travail qui était du tout rentable. Euh, le coût de la vidange était élevé, c'était environ 5 000 francs CFA, donc c'était l'équivalent de 10 euros, donc on euh, va faire rapidement un calcul quand on connaît le chiffre de la pauvreté euh, au Niger. Euh, bon, des personnes, voilà, avec très niveau d'éducation, euh, dans des conditions de travail précaires et euh, pas du tout reconnues par rapport à leur fonction. Donc l'idée c'était de, de prendre ces acteurs qui existaient, qui avaient un métier, et de les renforcer, de les développer, de les équiper pour euh, leur permettre de continuer à travailler mais dans des conditions sanitaires euh, meilleures Donc, euh, euh, et de leur permettre d'assurer un service de vidange euh, peu coûteux euh, qui allait faire en sorte que la, la population allait peu à peu prendre l'habitude de faire appel à eux. Donc, euh, cette euh, démarche a été mise en place dans le cadre d'un partenariat entre euh, la mairie, puisqu'en fait, bon, la mairie était euh, bénéficiaire du projet de coopération décentralisée. Elle allait équiper ses vidangeurs avec des camions vidange, euh, euh, en achetant une charrette, en construisant une citerne avec des, des, des artisans ferronniers locaux, en achetant un âne ou un bœuf. Et puis, donc, euh, il y avait un investissement de la mairie. Mais en même temps, c'était aussi de développer le secteur économique local en permettant à ces, à ces petits opérateurs de vidange d'avoir de, de, un, un travail et donc d'avoir de, des, des recettes. Donc tout un, un contrat et tout un, un, un processus de, de, de recrutement de la part de la mairie de ces, de ces vidangeurs, de savoir quels, quels étaient les premiers vidangeurs qui allaient être équipés. Et donc là, quand je parle de recrutement, c'est bien pour montrer que l'approche, c'est la qualité' d'ouvrage communal. Donc c'est vraiment renforcer une église dans comment est-ce qu'on développe un, un secteur d'assainissement euh, dans une commune. Voilà. Voilà, donc euh, là, vous avez des photos. Euh, donc deux filangeurs ont été recrutés. Je viens de vous dire, vous voyez la, la citerne donc, euh, et la motopompe. Voilà. Donc euh, l'idée, c'est d'alléger la pénibilité d'un travail qu'ils faisaient déjà. Euh, donc, euh, voilà, l'équipement de la motopompe leur permet, leur permet de prélever les, les, les premiers mètres cubes des, des fosses euh, avec la motopompe. Alors, bon, si on commence à rentrer dans les détails, en général, il y a quand même toujours une, une fosse, enfin, le bas de la fosse qui est décanté, qui fait qu'on euh, ne pourra pas empêcher au bilan d'un moment euh, de mettre les pieds dedans. Et, euh, Devoir, passer, euh, enfin, de devoir terminer le travail avec une pelle. Donc, parallèlement, le fait qu'ils aient été appuyés par la mairie, c'était pas seulement l'équipement, mais c'était tout un travail pour leur permettre de se développer comme opérateur d'assainissement. Euh, donc, euh, notamment, il y a eu tout un travail de fixation du prix, donc à 1500 francs, c'est pas, donc c'est rien, 1500 francs, c'est. Euh, euh, 1 1,50€. Bon, 2 ah bah, bah. Okay. <rire> Donc, euh, voilà, 1,500 francs, donc c'est rien par rapport à, c'est à peu près une heure de travail, une heure et une heure de travail pour faire donner une fosse. Sauf que euh, toutes les mesures mises en place par la mairie, euh, des mesures d'encouragement de, de, à ce que les, la population fasse appel à eux, mais aussi des mesures répressives, pas immédiatement, mais euh, un, au bout de quelques mois, en, en commençant à aller voir la, les gens qui ne faisaient pas appel au service vivants, en leur disant, bah, écoutez, il y a un règlement municipal, vous devez euh, euh, respecter le fait qu'il faille euh, prélever les goûts pour qu'elles soient mises en dehors de la ville. Faisait qu'en fait on a démultiplié le nombre de vidanges et que donc il y avait un, un intérêt économique euh, euh, puisqu'une augmentation de, de fréquence du nombre de vidanges. Euh, parallèlement, un site de dépotage a été identifié entre la mairie. Donc, bon, jusqu'à présent, euh, il faut le reconnaître, qu'on n'est pas sur un système parfait puisqu'on était sur du dépotage euh, sur des dans des champs, donc en dehors de la ville. Euh, C'est des pratiques qu'on qui existent puisqu'en fait c'est de l'étandage et c'est un, une ressource. La, la, la, bien entendu, on, il y a eu tout un travail sur euh, quel type de champ, enfin, quel type d'agriculture est fait, ensuite sur ces champs euh, dans lesquels les goûts les, les sont décotés. Donc il ne s'agit pas d'agriculture maraîchère, mais plutôt de l'huile, de maris, de, de, de choses qui font que le risque de, de maladie est, est réduit. Euh... Voilà, et puis donc un, un, un contrôle régulier de l'agent par rapport au fait que l'équipement est maintenu en, en place, par rapport au fait que la population fait bien appel aux au vidangeurs pour opérer le, le service. Euh, ben, je, je crois que j'en ai déjà dit quelques-uns dans les points forts. Donc il y a effectivement donc, le réduction du coût euh, qui permet d'augmentation de l'activité, ce que je n'ai pas encore dit, l'augmentation de la rémunération des vidangeurs, non, et bon, bien entendu aussi une valorisation la question de la valorisation du, du travail des vieux c'est essentiel pour euh, permettre à ces opérateurs d'être euh, fiers et de, de, de, de comprendre qu'en fait euh, leur travail a à la fois un impact sanitaire et environnemental et que du coup il faut qu'ils soient euh, reconnus comme étant euh, des, des agents porteurs de de bien-être pour la population, et non pas des personnes qu'il faut absolument marginaliser et discriminer du fait de leur, de, de leur travail, qui effectivement est assez... Euh, enfin, qui a priori peut paraître, euh, voilà, repoussant... Et euh, comme euh, jamais rien n'est parfait immédiatement, mais c'est aussi euh, l'objectif de la coopération centralisée, c'est d'agir sur une action de long terme et de s'adapter au fur et à mesure et d'accompagner la, la collectivité. Il y a encore des choses qu'il faut euh, améliorer. Euh, donc il euh, y a un travail, donc oui, puisque dans le, le, le début du projet, la, la phase d'identification du projet, la, la commune de Tessawa, la, le maire, voulait absolument en disant, on va avoir un partenaire dans le domaine de l'assainissement. on veut un camion vidangeur, hein, un super hydrocureur euh, qui coûte 150 000 euros et on ne trouve pas des pièces de rechange. Et puis alors les coûts d'exploitation de carburant, je ne vous en parle même pas. Donc, euh, mais en même temps, c'est signe de modernité, c'est signe de luxe et donc c'est porteurs donc il y a encore des échanges assez euh, forts mais intéressants avec euh, nos partenaires puisqu'ils continuent à vouloir un, un camion de mélangeur mécanique et on leur dit mais, <rire> mais vous voyez bien que là vous avez un service qui fonctionne vous avez un service qui est peu coûteux vous avez un service qui, qui est perrin et euh, pourquoi euh, pourquoi euh, acheter un camion euh, qui euh, quatre mois après ne tombera en panne puisque c'est des, des choses très fréquentes et puisque vous ne trouverez pas les pièces de rechange et que vous n'aurez pas l'argent pour payer le carburant mais euh, Finalement, peu à peu, le, le travail, euh, enfin, il commence un peu à être convaincu. Et donc et les derniers échanges qu'on a eus euh, par rapport au suivi du projet, c'est que d'équiper quatre nouveaux visangeurs avec le, le service euh, qui a été mis en place. Euh, voilà, donc après il y a tout un débat sur euh, le tarif. Le, le, ta, le tarif. Donc en fait la nature du sol à Tessawa fait que euh, dans le, la, donc, le projet prévoyait la construction de la crine et de l'ISA sauf qu'on a une couche d'argile qui est très, très, très profonde, donc on a des difficultés pour faire infiltrer l'eau, des, des eaux usées, dans les puzars. donc En fait, on s'est retrouvé à devoir construire des, des puissards, mais qui ne sont pas filtrants. Donc, euh, voilà question de la dissociation du prix, est-ce qu'on euh, fait un tarif, euh, il y a tout un débat sur le, la question du tarif par rapport au volume de la fosse prélevée, par rapport à la nature de, des effluents prélevés, quand c'est des, de, des eaux grises, donc euh, très fluides, ou quand c'est des, des bouts. Il euh, y a euh, voilà, tout un rôle de, de régulateur de la mairie. Il faudra prendre les, les, les choses qui seront à renforcer prochainement. C'est ce lien entre les maçons pour peut-être essayer de, de, de créer un, un modèle unique de latrine euh, dans, la, dans la construction des, des, des latrines dans les maisons de Tessawa pour permettre bah, voilà, peut-être dans d'avoir un prix fixe. Ouais. Tous ces débats-là sont encore en cours. Il euh, y a la, le renforcement de l'encadrement des conditions de des dangereuses. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas intervenu sur euh, les campagnes de vaccination, sur euh, ce que la, la mairie exige des pour qui soient vaccinés de euh, la leptospirose, des hépatites, enfin, toutes ces maladies auxquelles ils sont euh, très fortement bon exposés. Et enfin, euh, bah, le, le contexte sécuritaire au Niger fait que euh, les, les missions euh, de, de le services de relations internationales ne sont plus possibles euh, depuis euh, plus d'un de an. Et euh, du coup, on a du mal à les renforcer, à, à travailler avec l'agent technique sur l'élaboration d'outils de suivi financier pour avoir un plus de recul sur euh, bah, le nombre de vidanges, le coût de la vidange, pour essayer justement de faire un vrai renforcement des capacités sur tout ce qui est aspect administratif et suivi de, de l'agent technique qui a été mis en place. Et enfin, donc, la, la, la nouvelle phase du projet qui vient de débuter. Euh, va s'attarder sur, enfin, va commencer à, à traiter la question du, du traitement des bouts, puisque pour l'instant, je vous l'ai dit, on sur le décotage, on est dans des champs.